Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, alors je vous prépare une petite vidéo dans les prochains temps où je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette pose donc en baby boomer alors je ne sais pas si c'est euh, très visible donc c'est la pose euh, que vous m'aviez demandé sur instagram mais avant ça j'ai quelque chose à vous demander. Alors aujourd'hui, j'aimerais en fait que vous me rendiez un petit service, si ça ne vous dérange pas. Donc ça me rendrait vraiment un très très très grand service. Donc une fois n'est pas coutume, je prends du temps pour vous faire cette vi euh, ces vidéos. Donc si euh, vous, vous pouvez prendre seulement une heure de votre temps, ce serait vraiment génial pour moi. Alors je vous dis tout de suite de quoi il s'agit. C'est en fait, euh, je lance une nouvelle conférence encore une fois pour aider un maximum de personnes et j'aurais besoin de retours honnêtes euh, de personnes euh, voilà qui pourraient regarder cette conférence et me dire honnêtement euh, ce qu'elles en pensent et donc euh, voilà comme ça je pourrais toujours continuer à l'améliorer avant de la lancer officiellement. Donc qu'est-ce qu'on va voir dans cette conférence Déjà un, on va faire un bilan de sa vie actuelle, ce qui va, ce qui va pas, pourquoi, toutes ces choses là. Ensuite, on va se poser la question « Pourquoi changer de vie semble si difficile » Peut-être que ça vous parle, peut-être pas du tout. Encore une fois, là on est vraiment euh, sur une conférence qui moi me tient vraiment à cœur parce que je sais que c'est quelque chose qui peut aider euh, beaucoup d'entre vous ou beaucoup d'autres euh, personnes, que ce soit des hommes ou des femmes. Et donc euh, voilà, ah, j'ai mon petit minou qui vient se frotter à moi. <rire> Je vous présente Naya. Elle n'aime pas être portée par contre Naya. Non. <rire> bon, je te laisse. Ensuite, on va voir comment vivre une vie plus passionnante, comment atteindre la liberté financière, euh, donc avec les secrets bien gardés des personnes les plus riches, comment trouver son pourquoi dans la vie. C'est une grande question qu'on peut se poser. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu que je suis venue faire euh, ici euh, Pourquoi je vis euh, Qu'est-ce qui euh, me fait vibrer Enfin voilà, trouver son pourquoi. Comment contribuer au monde Encore une fois, quand, on, quand tout va relativement bien dans notre vie, on a envie de contribuer plus au monde. Euh, donc comment est-ce qu'on va pouvoir le faire Et surtout en dernier, on va voir comment se projeter dans sa nouvelle vie si on a envie de... de d'aller vers une nouvelle vie donc voilà, là j'ai voulu faire une euh, conférence qui va aider énormément à se poser des questions à travailler sur soi-même, donc si vous ressentez ce besoin de travailler sur vous-même, peut-être que c'est une conférence qui va vous parler et peut-être que même vous aurez envie d'en savoir plus après cette conférence-là, peut-être là peut euh, l'objectif ce serait vraiment déjà de me donner des retours sur ce que vous pensez euh, du format, de tout ça euh, si on entend bien, si euh, les, le contenu est intéressant ce que vous en pensez et puis euh, si effectivement ça peut vous intéresser et eh bien dans ce cas là on peut euh, s'appeler après pour, euh, pour en discuter en tout cas j'ai envie de vous dire merci infiniment pour les personnes qui prendront le temps de suivre cette conférence, bien sûr elle est totalement gratuite, je vous mets le lien donc juste en dessous en barre d'infos je vous le remets en commentaire parce que certaines ne trouvent pas la barre d'infos il y a une petite flèche comme ça, un petit B pour faire dérouler la barre d'infos donc là il y a tout, tout, toutes les infos euh, il y a mes formations gratuites il y a mes conférences gratuites que j'ai déjà fait, mais comme j'adore créer du contenu, pour moi euh, j'adore ça voilà, euh, donc j'ai voulu rajouter encore cette conférence là parce que je la trouvais importante et parce que aussi je développe une deuxième activité à, à côté de la première et donc si vous voulez en savoir plus, eh bien il vous suffit tout simplement de regarder cette conférence pour en apprendre plus sur vous même mais aussi euh, découvrir un tout petit peu la deuxième activité que je vais développer à côté et que voilà si vous avez envie de développer quelque chose dans, dans votre vie, un projet professionnel ou plus personnel ou euh, avoir plus de temps pour vos loisirs et tout ça et eh bien on en discute dans cette conférence. Je vous dis un énorme merci et à très bientôt. Bisous. Bye.